Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraternité en franc-maçonnerie. Alors, la définition du Larousse nous dit « lien de solidarité qui devrait unir tous les membres de la famille humaine. Sentiment de ce lien. Lien qui existe entre les personnes appartenant à la même organisation, qui participent au même idéal. Ce lien qui devrait unir tous les hommes n'existe pas davantage en franc-maçonnerie qu'ailleurs. Par exemple, dans des associations profanes où ces membres s'apprécient, car il n'y a aucune raison objective pour que les maçons aient le cœur plus grand qu'eux. Aussi, ne pensez pas une seule seconde que vous entrez dans une famille où tout vous sera donné et pardonné, car ce ne sera pas le cas. La fraternité que vous y trouverez sera celle qui, sans contrepartie aucune, vous amènerait. La fraternité ne pourra être réelle que lorsque vous serez réellement initié, lorsque votre initiation sera devenue effective, à ce moment-là seulement. La fraternité aura un sens car elle émanera tout naturellement de vous. En attendant, il vous faut faire comme si. La fraternité est à l'image d'un outil qui, bien employé, peut réaliser un chef-d'œuvre, mais qui, sans attention aucune, peut vous blesser. Einstein disait à ce sujet, la vraie valeur d'un homme se détermine en examinant dans quelle mesure et dans quel sens il est parvenu à se libérer du moi. Cette fraternité qui transcende l'utérin et qui est naturelle pour le réel initié n'est que franche camaraderie pour les francs-maçons. La franc-maçonnerie ne peut exister tant que l'ego persiste, car son existence se nourrit de la séparation par l'individualité. L'essence même de l'initiation, c'est de nous libérer de cet ego qui nous maintient en cage. Tant que la conscience est limitée à cette, notre ego, la fraternité est impossible, bien évidemment. On peut avoir un lien très fort avec quelques frères et sœurs, mais globalement, c'est impossible avec l'ensemble, car nous n'avons pas le cœur assez grand pour aimer tous les francs-maçons de la même manière. Et moins encore, ce qui nous agace. Si la fraternité consiste à s'effacer soi-même pour mettre l'autre en lumière, comment cela peut-il être si l'ego est de la partie Néanmoins, avoir la possibilité du jour au lendemain de s'inscrire dans un groupe, dans une, un rapport de franche camaraderie. Et tout de même, déjà en soi, une bonne chose. Peu importe ce que nous avons été, peu importe ce que nous avons fait, ne compte que le présent que l'on construit, que l'on partage maintenant ensemble. Il nous faut faire ainsi, jouer le mieux que l'on peut, mais sans être dupe. Si au sortir de la cérémonie d'initiation, nous devenons vierges de toute critique passée, il ne tient qu'à nous, au présent, de garder les gants blancs au-dessus de toute souillure. Et cela sans escompter des autres une quelconque réprocité. C'est cette riche recherche de réciprocité qui nous fait tant souffrir, car nous projetons sur les autres une image idéalisée de ce qu'ils devraient être, sans tenir compte de leur réelle nature. Si la fraternité n'a aucune raison objective d'exister tant que l'initiation n'est pas devenue effective, l'attitude fraternelle doit être maintenue par tous les moyens. Certains peuvent penser que la fraternité et l'attitude fraternelle en franc-maçonnerie sont l'unique et même chose. Pourtant, ce sont deux choses totalement différentes qui se situent à deux niveaux distincts. Tout, tout comme la photo d'une rose n'embaume en rien un lieu et que la photo d'un plat ne peut rassasier, il ne faut pas confondre l'objet avec la représentation de l'objet. La fraternité est un état qui est propre à l'initié, alors que l'attitude fraternelle n'est qu'une pas limitation pour celui ou celle qui ne fait que jouer à l'initié. Néanmoins, on peut considérer qu'elle est en soi, à notre niveau, une égalité. Cependant, si c'est en forgeant que l'on devient forgeron, on doit aussi pouvoir, même si cela reste insuffisant, atteindre la fraternité en ayant une attitude fraternelle. Aussi, devons-nous être attentifs aux autres, attentifs à tous nos offenses et gestes qui pourraient blesser involontairement. La bienveillance doit guider non pas. Elle seule peut passer outre l'erreur ou l'adresse. La n'est-il pas dit lors de notre cérémonisation au troisième voyage, n'oubliez jamais ce principe de morale sublime connu de toutes les nations. Ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fût fait à toi-même. Et pénétrez-vous également aussi de son sens positif qui en découle, énoncé par la franc-maçonnerie. Fais aux autres tout le bien que tu voudrais qu'ils te fissent à toi-même. Cependant, avoir une confiance aveugle, d'avoir les frères et sœurs sous couvert de fraternité est une terrible erreur à ne pas commettre, car cela risquerait de vous coûter très cher. La fraternité universelle est comme l'utopie, un vœu pieux pour laquelle on peut œuvrer, mais certainement pas, pas pour laquelle on peut se battre. L'attitude fraternelle en franc-maçonnerie se construit en étant attentif à l'autre. C'est un travail de chaque instant à réaliser de manière lucide, hors de toute naïveté. Alors avancez sans vous soucier de la fraternité, qui est une chose qui ne peut exister à notre niveau. Et si vous ne trouvez pas non plus l'attitude fraternelle à la hauteur de ce que vous souhaiteriez, n'en faites pas un casus belli pour la poursuite de votre voyage. Contentez-vous pour le moment de l'image. Un jour viendra où vous n'aurez plus ni à la chercher, ni à vous en soucier, car elle émanera tout naturellement de vous. Ce jour-là, la fraternité qui sera la vôtre, S'exercera envers toute l'humanité et pas seulement envers les francs-maçons.